Yo les potos, voilà, aujourd'hui j'ai voulu vous faire une vidéo pour euh, parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que vous savez que je vais prendre la volade prochainement, courant hein. euh, 2023 courant 2023, je vais prendre une, une Ténéré 700, euh, War, euh, pas World euh, Red, Rally Edition, Rally Edition et j'ai voulu faire un petit versus au sein même de Yamaha euh, pour avoir votre avis, vu que la World Raid est sortie euh, il, y a, il y a très peu, hein, il y a quelques mois je voulais savoir votre avis est-ce que vous prendrez une World Raid ou une Rally Edition Voilà. Je vais vous donner, moi, mon point de vue. C et vous me direz, donc, en commentaire, votre point de vue. Alors, moi, vous savez que le, les, les, les Enduros, pour moi, hein, ce n'est pas fait pour rouler sur la route. C'est fait rouler principalement sur la Terre pour faire de l'Enduro, pour faire de, de comment dirais de l'aventure, partir comme ça dans la Terre et tout. Pour moi, c'est ça, Sinon, je prends mon roster. C'est pour ça que, garder, que je viens de garder mon roster Accessoirement, bien sûr, vous pouvez rouler sur la route pour vous amener à la terre, mais moi, c'est ça la philosophie. Sinon, ça n'a aucun intérêt, aucun, ça n'a rien à voir. Donc, je me suis dit, voilà, la World Red, je sais qu'elle vaut 13 000 euros. 13 000 et quelques 13 100, je me connais dans ça. La Ténéré euh, 700 euh, Rally Edition vaut dans les 12 000 euros. Bon, je sais que mon, mon, mon concessionnaire m'enlève toujours 500 euros sur les prix. de ça ils font tout ça, donc je l'aurai à 11 500. Mais d'un côté, je me dis... Voilà, la World Red, elle est beaucoup plus lourde que la Ténéré 700 parce qu'elle a double réservoir et que vous le vouliez ou non, elle, euh, elle, elle sera beaucoup plus lourde. Elle est beaucoup plus large que l'autre, euh, elle vaut un peu plus cher, elle vaut 1000 euros, 1000, ouais, un peu plus, 1000 euros de plus et au final je me dis quel est l'intérêt parce que si je prends la Rally Edition avec 12 000 euros, et je peux l'avoir même en 11005, non J'ai le, le, le silencieux Akrapovic, spécialement conçu par Akrapovic pour la Ténéré 700, donc c'est pas un, un, un, un silencieux... T'as une moto que l'on C'est pas, des, euh, pas des, des silencieux à la con, c'est vraiment... C'est marqué dessus, c'est marqué t es pour Ténéré 700, Ténéré 700 Akrapovic, c'est vraiment étudié pour cette moto, donc le bruit et tout, et au niveau de la puissance, du gain de puissance et tout, c'est vraiment excellent. Vous avez le protège-radiateur, vous avez les clignotants avant-arrière à LED, vous avez... Euh, la selle, vous avez oublié. la selle, c'est ouais, des, ça c'est des, c'est la selle spéciale rally. Euh, vous avez, euh, vous avez le gros sabot moteur, mais vraiment renforcé à l'extrême sous la moto, mais vraiment le vrai celui-là, hein, qui monte des, des, des, des caillasses dedans, et au final la moto, elle est super équipée, alors que la World Red, vous allez mettre un peu plus de, de, de, de 13 000, et vous avez rien du tout, vous n'avez pas les crash bars, vous n'avez pas les protections radiateurs, vous n'avez pas le pot à Crapovie, vous savez rien. C'est ça le truc. Parce que vous ne voulez pas dit « ouais mais je m'en fous, c'est pas vrai. Si vous faites de l'enduro comme moi je le dis, d'aller dans la terre, vraiment de faire du vrai pur enduro, à un moment ou un autre, même si vous l'accrapoviez vous en foutez, mais les protèges radiateurs, les barres de renfort, le gros sabot moteur renforcé, au moins ça vous êtes obligé de le rajouter. Et donc au final vous allez être obligé de rajouter 1000 euros de plus. Donc, déjà qu'elle vaut 13 000, si j'ai obligé d'ajouter tout ça, vous allez monter à 14 000, 14 500, Alors que là, elle est toute équipée. Rien qu'un Nacrapovic, déjà, vaut, vaut 1 000 euros, dans les 980. La selle confort, la selle rallye, elle vaut 300 euros. Le protège-radiateur, il vaut dans les 200. Les, les comment ça s'appelle le gros sabot moteur, de un je crois qu'il vaut plus 350 euros, pas, etc., etc. Ça ça, ça, ça, ça, ça ça fait énormément en plus. Vous allez à peu près dans les 1500 à 2000 euros de plus. Donc, si déjà la moto elle vaut 13 000, vous montez à 15 000. Pour au final la même motorisation. L'autre me fait dire oui mais elle a l'amortisseur de direction au lit. Bah les couilles de ça franchement frère. En sens. Je veux dire euh, si c'est pour rouler à fond comme je fais là, je prends je prends je prends ma, ma, ma mon roster là, je prends mon 650 là. Je tape 200 avec la moto et elle, elle donne pas du tout. C'est la qualité fiabilité Honda. Elle est, elle est stable, à bloc et J'ai pas du tout d'amortisseur de direction. Voilà si je fais de la route, je fais ça. Elle, elle est super à ras de sol et elle est, elle est, elle est aérodynamique. Elle fera pas de bidonnage. Si je, un, si je prends une ténérée que je prends un trail, moi, c'est pour faire sur la Terre. Et la Terre, moi, je jamais vu un tigre rouler à 200 dans la Terre. Hein. Donc, euh, minimum, vous roulez maximum, je veux dire maximum, vous roulez à 70-80 hein, dans la Terre, hein, en, en, à, fond de, à fond de 5. Donc, il faut arrêter les conneries, il y a encore plus vous êtes déjà un sacré pilote hein. à 80. C'est même impossible. Moi, le, le plus que j'étais sur la Terre à fond de 5, j'étais à fond de 5, j'étais à 70. C'est comme si vous étiez à 150 quand vous roulez sur la Terre tellement que la moto, elle saute dans tous les sens. Donc, voilà. Le truc c'est ça, c'est que je me dis, parce que là c'est sûr et certain que je vais me prendre la Ténéré. Là c'est clair et clair, c'est dans les bacs, vous le savez, en plus comme ça pour faire ma deuxième chaîne de survie et enduro, j'aurai la Ténéré, ça c'est clair, c est, c est, mon, mon choix est arrivé, ça serait une Ténéré, ça sera pas une autre, ça sera pas une Honda, Africa Twin beaucoup trop lourde, beaucoup trop chère elle aussi, mais je me, dis, je me tâte, je me dis, ouais, je prends la World Red, parce qu'elle a l'écran connecté, c'est pas mal, ça fait toujours des petites features de plus, elle a double réservoir, ça c'est sympa. Mais d'un côté, je me dis, elle va être beaucoup plus lourde. Et à manier ça sur la Terre, c'est la merde absolue. Déjà que la Ténéré 700, elle est quand même pas mal lourde, elle fait dans les 180-190 kg tout plein fait. C'est déjà très lourd hein, sur la Terre, très très, très lourd. Moi j'ai toujours été habitué avec des enduros à avoir maximum 100 kg, 110 kg. C'était des, des KTM. Euh, des, donc voilà, des, des 500 UXC et tout ça. Donc là, déjà une 700 comme ça, ça c'est lourd, mais la world red est beaucoup plus lourde. La double réservoir, c'est obligé, hein elle est beaucoup plus large de. On va, on va de non, pas tantôt, je le doubler. D'empattement et tout. Donc euh, de, de, de, de largeur, je parle. Donc voilà, c'est beaucoup plus dur à, à mener dans la terre, c'est beaucoup plus dur à, à manier. Donc le truc c'est ça. C'est que est-ce que vraiment la world red a son intérêt où c'est juste pour une caste de bobo, euh, de riches, de type de, de, de 60-70 ans, qui roule la moto que sur la route, qui ne sautent jamais une roue sur la terre, et, et, qui, et qui se contente de faire leur petite balade comme ça le week-end, ou faire un petit voyage comme ça vite fait, et de jamais mettre une roue sur, sur la terre, la moto elle est toujours super propre. Pour, parce que moi franchement, pour aller dans la terre avec une World Raid, je parle du vrai enduro, hein, je parle pas du tout du faire du chemin d'aller comme sur la gauche là dans le chemin, dans le champ, ça c'est la connerie ça. C'est pas ça de l'environnement grand l'enduro, c'est quand vraiment vous allez dans la terre. Et que vous franchissez des choses et tout, c'est ça l'enduro. Regardez mes anciennes vidéos quand je faisais de l'enduro de la, la, la Motocross dans, dans la forêt, je, je franchissais des trucs, la moto elle sautait dans tous les sens. C'était vraiment défoncé. Et donc une fait, est-ce qu'elle a vraiment son intérêt Moi je pense que Yamaha l'a pas sorti pour, pour l'enduro. Elle sait pas ce se passe. Il n'a pas sorti pour l'environnement. Non, il est sorti pour des gens qui veulent concurrencer les BMW 1300 GS tout ça. 1300, 1400, qui vont sortir les BMW, 1300, 1400 GS. Ils ont dû se dire, on va sortir nous aussi, nous, en vrai. Comme ça, avec le double réservoir, comme ça, ils peuvent faire des longs trajets, des road trips. Mais c'est des gens, ils le savent pertinemment, ils ne sauteront jamais les roues sur la terre. Jamais. Donc, euh, parce que la moto est beaucoup trop lourde, elle est beaucoup trop massive. Et, et, et voilà et en plus le prix est comme assez cher 13 000 euros elle est pas, elle est, elle est pas équipée quand vous achetez un, un trail il faut lui mettre les crash bars obligatoire protection avant, arrière il faut mettre protection radiateur il faut mettre un immense sabot moteur comme elle a la, la, la, la rallye edition, pour avoir une protection vraiment maximale etc et ça vous demande 2000 à 2500 euros de plus et là elle, ça vous monte déjà 15 000 euros la moto vous vous rendez compte c'est énorme à ce moment là si acheter 15 000 je m'achète plutôt l'Africa la, la, la, Twin elle est bonne qualitative et beaucoup plus puissante que celle-là. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt. Bon, écoutez, moi, je vous ai donné un avis, ce n'est que mon avis, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas vous enlever l'air des poumons. Ce n'est qu'un avis, mais bon, moi, je m'adresse surtout à ceux qui vraiment, qui aiment l'enduro, comme moi, qui adorent ça. Est-ce que vous êtes prêt à balancer sur une World Red plutôt qu'une Rally Edition Toujours sur la même marque, hein, Ténéré 7 ans, Rally Edition, qui est full équipée, mis à part les crash bars, mais crash bars, ça coûte plus de 200 euros à rajouter en tout ça qui est full équipée, complètement de partout, et qu'au final a le même moteur, la même puissance et la même qualité d'assemblage. Et elle vaut moins cher. Elle vaut, vaut 1200 je crois, d'euros moins cher. Donc voilà. Écoutez, vous me direz, je vous souhaite un bon, une bonne continuation, un bon ride. Oh, putain, merci la route. Un bon ride. Et euh, ben merci pour tout. Hein, et merci de votre fidélité. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner. Ciao, ciao.